De même mère, mais de père différents Fulema Toussouma et sa grande-sœur Salema Tunkara ont épousé le même homme à l'espace d'un mois. Téléphone à main, la première qui accuse la seconde de l'ensorceler pour prendre sa place est visiblement très déçue. Le 20 mars, à c'est ma grande soeur qui m'a marabouté pour voler mon mari, parce qu'elle a vu ma sens. Pourtant, je suis enceinte de mon mari. Une grossesse qu'elle aurait contractée après deux mois de mariage. Aujourd'hui dans la famille, l'affaire divise les deux camps. Et la mère des deux filles qui soutient la première, réclame justice pour cette dernière. Ce n'est pas dans notre coutume et tradition que deux sœurs de même mère et un Ma fille est enceinte et je réclame sa prise en charge médicale même s'il ne veut plus d'elle. Dans le voisinage, chacun y va de son commentaire. Nous n'avons jamais entendu de telle histoire, c'est une aberration. La grande sœur qui a pris la place de sa petite sœur vit déjà avec son homme dans la sous-préfecture de Kamsar. D'ailleurs, ce dernier nie être l'auteur de cette prétendue Procès.